Galka. Bonjour Abdourahmane Si. Bonjour. Omar. Voilà Abdourahmane Si, vous êtes le chargé de, de communication de la coordination des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal. On se rappelle actuellement des événements d'avril 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc Djawara, une localité du Sénégal oriental, a été euh, le théâtre d'un accrochage entre des bergers Paul Mauritaniens. Et des, des paysans, voilà, et sénégalais, comme on dit, l'armée mauritanienne plutôt, intervient. Deux Sénégalais sont tués, plusieurs grièvement blessés et une douzaine retenues en otage. Comment avez-vous euh, vécu ces événements tragiques, Abdourahmane si euh, Ces événements tragiques nous rappellent pour euh, mémoire vraiment des, des des actes vraiment ignobles et insensés. Et par rapport à un garde euh, républicain euh, qui était censé vraiment de euh, de comprendre les, les relations entre les populations euh, du Sénégal et de la Mauritanie par rapport à leur histoire qui les a été vraiment bien claires. Mmh. Donc euh, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce monsieur Krebich Uldu Eid, qui avait vraiment la gâchette facile, avait un prétexte pour tirer à bout portant sur vraiment des pauvres paysans sénégalais, des armées au niveau de Jawara. Donc, comme vous l'avez bien dit, il y avait eu vraiment deux morts, mm -hmm. dont Moussa Saho et Fusenu Saho, mm -hmm. des frères, une mm -hmm. famille, mm -hmm. et trois blessés graves, dont Lansana um, Penda, euh, Saho, et, et Congo Kone et Lansana Nyameba. Mm -hmm. Donc, cela veut dire qu'il y a eu euh, vraiment une théorie qui ne devrait pas avoir lieu. Oui. Comme si, c'est comme des paysans et des éleveurs qui avaient des accrochages, on pouvait comprendre que l'un des éleveurs tue un autre, mais pas en garde qui était censé euh, assurer leur sécurité. Oui. Euh, ça nous a vraiment ameurtris et c'est ce qui nous a conduits vraiment à, à ces événements douloureux euh, qui ne seront jamais inoubliables. On mm -hmm. génocide que l'état mauritanien, mm -hmm. euh, qui était dirigé par euh, ou Ulcidma Mettaya mm -hmm. euh, du temps, qui actuellement un réfugié de Qatar, euh, qui a organisé la dernière Coupe du Monde. Donc, euh, euh, vraiment, c'était regrettable. Et comment avez-vous vécu euh, ces moments, Abdurrahman Si, en Mauritanie d'abord et au Sénégal Déjà, parlez-nous, comment vous avez-vous vécu ces moments au niveau de la Mauritanie Oui, au niveau de la Mauritanie d'abord, c'était c'était la discorde totale. Euh, c'était un sobre qui peut, euh, des populations qui sont acharnées et des hommes de qui, qui tuent à gauche, à droite... Euh, des civils, euh, des négro-mauritaniens, des, des noirs ressortissants africains euh, et des sénégalais, euh, précisément. Mais euh, c'était dans, dans le mois béni de Ramadan que euh, tout le monde était fatigué par rapport à tout ce qui était censé vraiment être venu pour euh, le Ramadan. Euh, les gens étaient fatigués. Il y avait eu beaucoup de tueries, des enfants, des, euh, des, des femmes, des hommes. Euh, qui étaient vraiment abattus euh, sauvagement euh, par rapport euh, à, à ces populations qui étaient excitées euh, par le gouvernement de la Mauritanie euh, euh, du temps de 89, c'est-à-dire de l'ère maouya ou le, euh, le génocidaire. Et vous faites partie des, des victimes de ces événements tragiques. Euh, comment avez-vous vécu cette déportation Comment ça s'est passé exactement Bon, la déportation, moi j'étais au ministère euh, des transports et des infrastructures. Et, et là, euh, à chaque fois, euh, je, euh, on, on m'a touché au téléphone pour euh, euh, secourir certaines personnes qui voulaient regagner la maison euh, des Nations Unies au niveau de Nafshot pour oui. sauver leur peau. Oui. Et là, j'avais vraiment délégué des cars, euh, des autocars euh, pour vraiment acheminer ces gens-là euh, vers la maison des Nations Unies pour sauver leur peau. Et donc, c'est en ce cas-là, à partir du troisième jour des événements, oui. qu'on qu m'a trouvé au bureau directement pour me conduire à l'aéroport. Et C'est un collègue d'ailleurs, le service, qui m'a conduit à l'aéroport euh, parce que, tout simplement, la gendarmerie était déjà à Metrous. Mm -hmm. Donc, euh, du temps, c'était euh, Ali Dijon, euh, le, le, le, le frère de... De, du ministre de qui était le ministre de l'Intérieur, euh, Jean-Gabriel Saint-Père, comme on le dit. Donc euh, c'était vraiment triste. Donc il ne voulait rien, il ne voulait, que, il ne voulait pas qu'il y ait des, des vies sauvées, il ne voulait pas que quelqu'un aille à l'encontre de ce qu'ils ont déjà entamé euh, par rapport à ce balayage ethnique et de ces théories euh, qui ont vraiment enterné euh, beaucoup, beaucoup de pertes de vies humaines. Euh, qui, qui est vraiment regrettable. Euh, D'accord. Et Abdramane, si combien de, de, de, de noirs mauritaniens ont été euh, déportés au, au Sénégal? Est-ce que vous avez des, des chiffres par rapport à ça? Exactement. Oui, ça fait plus de 120 000. Oui. Euh, donc euh, euh, d'autres au Sénégal et les 20 000 euh, et, et le reste au niveau, au niveau du Mali. Oui. Euh, donc cela veut dire que depuis 89 il y a eu maintenant des changements puisque la vie au Sénégal aussi n'était pas aussi facile que ça oui. par rapport à l'adaptation, par rapport euh, au traumatisme, par rapport aux au séquelles et blessures de ces événements. Donc tout ceci réuni, ce n'était pas vraiment facile par rapport à ça. Maintenant, l'autre cas de figure, c'était l'enregistrement et la mobilisation du gouvernement du Sénégal autant du gouvernement de Djouf, euh, qui avait vraiment compris euh, que la Mauritanie était en train de faire un balayage ethnique euh, un peu tardivement et non euh, courroir qu'on qu ramenait des Sénégalais au niveau euh, du Sénégal. Et arrivé au, au Sénégal, Abdourahmane, quelle était la, la situation, quelle était l'atmosphère L'atmosphère voilà. euh, était vraiment insoutenable des oui. deux côtés des pays, puisque aussi bien au Sénégal qu'en qu Mauritanie, toutes les populations étaient vraiment dépassées par rapport à ces événements-là puisque c'est des événements qui n'ont jamais eu lieu entre ces deux pays, et donc c'était vraiment naturel d'être dépassé. Et perdre tout en une fraction de seconde ou en quelques jours, et recommencer à zéro, commencer à errer, et donc ce n'était pas facile à, à, à supporter ou bien à s'en sortir. Mais quand même, le gouvernement du Sénégal a réussi à faire les enregistrements qu'il fallait oui. euh, pour contenir exactement ça et, et, et, et savoir que euh, euh, ce sont des Mauritaniens qu'on était en train de déporter et non des Sénégalais qu'on ramenait au Sénégal. Donc euh, c'était en ce sens que les gens ont commencé à, à être organisés dans les sites et avoir des, des, des, euh, des supports, des, des, des accompagnements. Euh, au niveau de la nourriture, la prise en charge et consorts, et orienter maintenant les autres qui doivent aller oser faire leurs études et consorts. Euh, donc, euh, c'était vraiment très, très, très, très difficile au niveau, de, au niveau du Sénégal lorsqu'on était arrivé. Parce que tout simplement, on ne on pouvait rien faire, tu ne pouvais rien faire pour toi. Donc, tu n'as euh, aucun soutien auprès de toi qui te permettrait vraiment euh, de dépasser. Vraiment, cette situation euh, inoubliable et tragique. D'accord. Et depuis lors, quelles sont les difficultés que vivent les, les Mauritaniens ici au Sénégal, les réfugiés mauritaniens Quelles bon, sont les, vos difficultés mm, oui. Mm, oui, Les difficultés sont, sont, sont énormes euh, et multiples. Euh, on peut en citer quand même le problème de la documentation, qui a commencé déjà à décanter. Et on a eu au moins les cartes par rapport à la moitié des réfugiés ici et les autres euh, réfugiés euh, qui n'ont pas encore le document. Et, et notre réclamation, de notre titre de voyage qui est de notre plein droit, que euh, le gouvernement tarde vraiment à, à établir, on ne sait pas les raisons, mais en tout cas on nous fait comprendre que par rapport au titre de voyage, on, on devrait attendre l'incorporation euh, du ministre de l'Intérieur, puisqu'il y avait changement du ministre de l'Intérieur du temps bien vrai que le ACR et le gouvernement du Sénégal avaient mis en place une commission technique par rapport à ça. Mais l'autre cas de figure qui s'impose, c'est la vie sociale maintenant qui, qui, qui fait problème. Euh, tu, tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à avoir une maison en location, tu es obligé vraiment euh, de regagner la banlieue dans les maisons vraiment délabrées et dans une situation critique avec toute une famille. Euh, donc, si on n'arrive pas vraiment à, à avoir euh, cette vie un peu euh, qui progressait de, petits, euh, de même si c'est à petit pas, on, on peut comprendre quand même que euh, les gens vivent très difficilement par rapport à ça. Euh, donc, il y a des femmes euh, qui sont chefs de famille qui sont très fatiguées, qui n'arrivent même pas à payer leur location, qui n'arrivent même pas à assurer un repas par euh, 24 heures. Donc, c'est vraiment la précarité totale. Et là, euh, j'interpelle vraiment oui. les autorités, euh, que comme ils connaissent bien la situation et ils ne peuvent pas régler toute la situation. Il ne faut pas qu'ils se gênent d'appeler la communauté internationale qui est là pour ça, qui peut comprendre. Et la question de la Mauritanie aussi devrait être réglée parce qu'on ne peut pas euh, continuer à agrandir sans documents, sans nationalité, sans rien du tout. Euh, ils sont en train de cultiver ce qu'on appelle le champ de la, euh, de la patrie C'est ce qui est actuellement. Les gens continuent de vivre sans être ni Sénégalais, ni Mauritaniens, ni Mozambicains. Donc cela veut dire que euh, c'est un peu dépassé par rapport euh, à, à ce siècle euh, dernier. Ils n'ont qu'à revoir la situation euh, de ces pauvres réfugiés qui sont là, qui sont à peu près euh, au nombre de 12 000 mauritaniens, sans pour autant compter les autres nationalités. Donc, cela veut dire qu'on euh, peine on peine vraiment à vivre et à s'adapter. Euh, quand ils appellent adaptation, ce n'est pas l'adaptation par la langue de communication entre moi et Koumba. Non, non, non. C'est l'adaptation euh, euh, du social. Euh, C'est ce qu'il faut revoir. C'est ce, euh, ce qu'on appelle vraiment une adaptation. Ce n'est pas parce que euh, le réfugié mauritainien euh, peut parler euh, correctement ou bien peut parler avec euh, les populations du Sénégal, correctement, qu'il est adapté. Non, non, non. Nous, si nous nous taisons et nous nous suivons vraiment la lenteur de tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est par rapport à une seule compréhension. Nous savons que la communauté internationale est en train de, faire, de fermer les yeux et les oreilles et par leur représentation au niveau du Sénégal, euh, c'est-à-dire le bureau à CER Sénégal elle-même, euh, qui sont en train de faire les sourds d'oreilles et d'accompagner les orientations politiques qui n'ont rien à avoir avec cette question humanitaire internationale. Donc c'est là où le bas blesse au niveau euh, du Sénégal. Nous réclamons notre titre de voyage, au moins que nos enfants pourront être euh, dans la sous-région, chercher de quoi oui. Pour euh, secourir les familles qui sont vraiment en détresse depuis presque 30 ans. La Mauritanie ne peut pas ramener les gens, ils ont déjà fermé euh, les frontières parce que il, a, il avait déjà violé la L'accord tripartite qui a été mis en place mmh. en bloquant, dès le retour des 24 000 déjà qui étaient partis, il dit maintenant que tous les révisions sont, euh, sont terminées au niveau du Sénégal. Alors qu'il en reste une quatorzaine de mille ici au Sénégal. Donc la Mourtenu n'est pas prête à, à, à laisser ses fils revenir au pays. Le Sénégal n'est pas prêt à, à contacter la communauté internationale par rapport à euh, une solution, euh, trouver une solution par rapport à ça, mais seulement de continuer à espérer que nous, en tout cas quand même, leur culture d'apatridie est, est vraiment à, à nos pieds et on est euh, en train de chercher la voie euh, d'ici pour vraiment sortir euh, de, de ces problèmes définitivement. D'accord. Mais oui. nous ne n'oublierons jamais les événements tragique de, de, de, de 89. 89. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez juste du Haut commissariat des réfugiés Est-ce qu'il est qu vous aide en fait le haut commissariat des réfugiés Bon, ACR, le commissariat oui. des réfugiés, oui. il faut euh, le mettre sur deux palliatifs. Oui. Euh, le premier, c'est le bureau euh, ACR du Sénégal, qui est censé oui. qui, a, qui a pour mandat d'assister, et d'organiser vraiment ces réfugiés qui sont ici, par rapport aux études, par rapport aux soins, par rapport euh, au social et consorts. Oui. Mais, euh, ces gens euh, peinent vraiment à, à avoir des communications vraiment saines par rapport à l'État du Sénégal. Parce que tout simplement, vous savez quoi C'est parce que tout simplement, le bureau national du Sénégal, il n'y a que des Sénégalais là-bas. Donc, euh, cela veut dire qu'ils ont fait ce, ce problème-là. Maintenant, le bureau... Euh, de la sous-région ne travaille qu'avec le bureau national du Sénégal. Donc, euh, ça, ne pas, ça, ça ne décompte pas la situation en tout cas. La situation est en train d'empirer. Oui. Et nous, nous, nous ne comprendrons pas que euh, l'Union africaine, la TDAO et la communauté internationale et les organisations des défenseurs des droits de l'homme continuent de faire les tours oreilles et chercher des solutions par rapport à ah, ces 12 000 et poussières populations mauritaniennes qui sont aussi le seul du Sénégal. D'accord. Abdourahman, si, je vous remercie pour la disponibilité. Ah, C'est à moi de vous remercier, combat. Merci. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la coordination des organisations des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Merci. Au Sénégal. Merci.